Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur un nouveau jeu Game Jam 2022 LibGDX avec pour thème Noël dystopique et ça commence fort en pixels. Alors, j'aime PK de Christmas Press Space. Ok. Oh là là, ça va être dur. Euh livrer euh, des cadeaux était oh, j'ai du mal à, à décoder était tout control light up the house with the gift j'ai pas pigé appuyez sur espace <rire> ok OK, alors on bouge avec S et Z. Rien d'anormal. Oh. On peut tourner avec euh, avec la souris. OK, quel est l'objectif Ah, on peut tourner pour de bon. Ah, et peut-être qu'il faut suivre le point rouge. Qui m'indique une direction. On est un Rennes Visiblement. Oh. Ah, j'ai pigé le truc. On est un Rennes et on doit drop des cadeaux dans les maisons. Et c'est un missile, ça Qu'elle m'explique Ok. Et ça va très très vite. Faut que j'évite les missiles, ou c'est pas grave Je crois que j'ai tout fait. Game over. Ah, il faut éviter les missiles. Ok. Ok, alors il me dit que c'est par là. C'est un peu dur de tourner. C'est pas du tout la souris qui contrôle. C'est Q et D. Ah ouais, il vaut mieux y aller vite pour arriver à les livrer sans prendre de choc. Je sais pas combien il y en a à livrer par contre. Oh, oh là là. J'espère qu'il disparaît, c'est pas qu'il m'atteigne. Il me reste de la maison à livrer par là-bas. Ah mais ils vont me péter Il m'a ce bâtiment là, à mon avis. Non, c'est fait. Ok, c'est par là. Il m'a fallu un instant pour comprendre que le, la cible rouge c'était une direction. Ok, I, Oh. Probablement. De la physique là-dedans. Aïe Ça va vite. Hein. Allez, une dernière tentative. On va essayer de voir si j'arrive à aller un peu plus loin. C'est dommage d'avoir zéro suivi sur la progression. Il y a bel et bien des plateformes pour lancer des missiles sur le livreur de cadeaux c'est fini pour ce petit village je sais pas s'il m'a touché ou si je l'ai esquivé là à mon avis il m'a touché alors, de ce côté-là, on est bon. Celui-là, je ne suis pas sûr. Je dirais que c'est bon. Ça va, ça se livre d'assez loin. Aïe. Je me suis mangé un... Un tir, ok. On trace notre chemin. C'est étrange ce rayon. Comme s'il n'avait pas nettoyé le... La dernière fois que j'avais laissé mon, mon feu d'éclairage, on va dire. <coughs> Aïe. On peut bloquer le missile avec le nez du renne pendant un instant. Avant de se le prendre. Alors, il me reste un immeuble. Ok, on s'enfuit. Ah, il y a l'ombre de mon reine. Ah, c'est dur de les esquiver tous. Allez. On, on fait le village suivant. Il manque peut-être un... Si c'est infini, il manque clairement un... un... affichage du score que j'ai fait. De toute façon, je vais bien finir par crever par un... Par un missile. Hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Ah bon, on va peut-être passer. Ah, j'ai pas du tout réussi à passer loin de la, la, la truc du missile. Toc toc, trois cadeaux. OK. On va toucher. Ok, j'ai livré tout le monde. Ouais, j'ai mangé un missile le plus. Je sais pas du tout non plus combien de villes j'ai, combien de villes j'ai à faire et combien de villes j'ai à ne pas perdre. Ok. J'aimerais bien savoir pourquoi <rire> il y a des méchants qui me tirent des missiles alors que moi je veux juste te livrer des cadeaux. Un jour, faudra m'expliquer. Hmm je suis devenu assez bon. Hein yeah Ok, c'est fini. J'ai sauvé Noël en livrant des cadeaux malgré les missiles. Peut-être qu'on était en Syrie. Je ne sais pas.